Bonjour, je suis sans papier, mais 100% déterminé pour apporter un plus. Par exemple, je vais ouvrir mon restaurant qui n'offrira pas seulement que des croissants, mais plein de choses, plein de trucs d'intéressants.